On a commencé un peu à regarder euh, BGP, donc cette, euh, ces règles que l'on doit avoir entre AS pour échanger de l'information, et vous commencez à voir ici que suivant l'information qu'on qu envoie ou pas, eh bien, la nature du trafic, les chemins pris seront euh, complètement différents. Alors, le point qu'on n'a pas vu ce matin, et c'est supposé. On se retrouve dans cette situation où on ne veut pas injecter des routes par défaut, mais on prend une règle un peu stupide, alors on peut la modérer, mais là on va la prendre vraiment stupide, dans lequel, dans notre site, donc on a un routeur de bordure, on est en dialogue avec un routeur de notre ISP, et ce que l'on va faire, c'est récupérer l'ensemble des routes de l'Internet, c'est-à-dire les 400 000 routes. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on les réinjecte dans notre IGP. Donc là, notre IGP récupère les 400 000 routes et va peupler ces 40 000 routes dans l'ensemble des routeurs de l'Internet, de, de, de la compagnie. Et évidemment, l'ensemble des routeurs de la société inclut aussi le routeur en bordure de l'autre ISP. Et là, on récupère les 400 000 routes et on les réinjecte au niveau de BGP vers le client. Donc si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, un, un, un utilisateur mettons D qui veut, ou C qui veut joindre D bah, qu'est-ce qu'il va voir bah, la route, que la route de D est beaucoup plus simple à atteindre en utilisant notre, euh, le réseau de notre compagnie et donc à ce moment là, le trafic va être envoyé sur le réseau donc c'est pas par A mais le, réseau, le trafic va être envoyé va traverser les, va utiliser les ressources de la compagnie pour atteindre des alors ça c'est une situation qu'on pourrait vouloir si notre société était un ISP un provider donc il serait là pour prendre du trafic en transit, c'est à dire du trafic dont il n'est ni la source ni la destination mais en règle générale on ne veut pas ça alors déjà on a des garde-fous donc euh, pour le faire la première chose, c'est si vous vous rappelez bien, quand on avait regardé euh, au SPF, on avait trois bases de données. Une base de données qui était la topologie. On avait une base de données qui était les summaries, c'est-à-dire les routes internes que l'on avait à la société, qui n'apparaissaient pas dans notre AS. Et on avait une troisième base de données qui était pour les routes externes. Et donc ce que l'on va avoir par configuration de BGP et de SPF, c'est que ça, on a le droit de l'injecter directement dans BGP. Donc on prend des informations d'un protocole de routage et on les passe dans un autre. Mais les routes externes, on n'a absolument pas le droit de les réinjecter dans BGP. Alors pourquoi on n'a pas le droit bah D'abord parce que ça serait un risque que vous annonciez des routes via votre société qui ne vous appartiennent pas. Mais surtout, et ça vous l'avez vu en, en TP quand vous êtes passé d'OSPF à RIP ou de RIP à OSPF, c'est qu'il y a la seule chose qu'on peut donner d'un protocole de routage à un autre, c'est le préfixe. Le reste, les métriques, ça n'a plus aucun sens. Et en particulier... Ici, j'ai appris ces routes externes de BGP. Du BGP, de, par exemple, dans notre cas ici, on prend le BGP de l'ISP2. J'ai appris ces routes, et ces routes, en fait, il y avait les préfixes plus des attributs. Des attributs qui étaient propres à BGP et qui permettaient au protocole de BGP au protocole BGP de fonctionner. Et là, quand je passe à OSPF, je ne garde que le préfixe. Je l'injecte dans mon réseau, le préfixe revient, et si je veux le redonner à BGP, eh bien là je perdrai tous les attributs que BGP avait. Et donc ce qui fait que BGP sera complètement perdu, parce qu'il ne saura plus d'où provient ce préfixe il ne pourra plus fonctionner correctement. Donc ça, ça va être interdit. Si on veut devenir ISP, en fait, ce que l'on fera, c'est que l'on va avoir des routes que l'on apprend de l'extérieur. Donc on, les a, on, les, on pourra les donner à notre IGP pour, pouvoir, pour avoir ces routeurs qui puissent forwarder l'information. Bon, ça, c'est pas la meilleure solution. Pour avoir des solutions avec MPLS, qui fonctionne mieux, mais on pourrait le faire. Donc, tous les routeurs ici seront au courant de ce préfixe au niveau de l'IGP pour le forwarding. Par contre, ce que l'on fera, c'est qu'on refera une session BGP entre ces deux équipements. Et ici, donc si on a un préfixe alpha qui est connu de cet ISP, eh bien, on injectera alpha grâce à notre IGP dans tous les routeurs de notre réseau. Mais on continuera à avoir une connexion BGP entre ces deux équipements, donc deux bordures. Et là, on transportera alpha plus les attributs. Et comme ça, on sera capable de réinjecter ces attributs à l'extérieur. Donc on verra ça en détail dans la suite du cours. Mais là, vous voyez, pour que ça arrive par accident, bah il faut énormément de choses il faut que l'on injecte l'ensemble des routes dans le routeur, dans notre réseau, mais qu'on mette en même temps en place des sessions BGP, et les sessions BGP ne se configurent pas automatiquement, il faut que l'utilisateur les configure. Donc c'est pas par accident qu'on devient provider, on devient un provider parce que l'on l'a voulu et on a configuré ces règles au niveau BGP entre les routeurs de bordure. Donc c'est... Euh, on a... Des garde-fous et si vous injectez des choses venant de l'extérieur, elles ne ressortiront pas de votre réseau avec les protocoles euh, standards. Il faut le configurer. Alors, on a on a commencé à en parler euh, ce matin. Donc, je vous disais, un, un site, on va d'abord, on ne va plus l'appeler un site, c'est trop simple. On va l'appeler un AS, un autonomous system et il va falloir le désigner. Le représenter. Parce que qu'aucune des informations de routage, de préfixe ou autre, ne permet de représenter de manière inambiguë un site. Donc, un site va être représenté par un numéro. Alors, en anglais, on appelle ça un Autonomous System Number. Donc, vous verrez souvent ASN d'apparaître dans, dans des listings, dans des tables ou autres, pour dire donc il s'agit du numéro de votre AS. Et de la même manière que les registres allouent des préfixes aux opérateurs, eh bien les registres vont allouer les numéros d'AS aux opérateurs qui en font la demande. Alors à l'origine, un numéro d'AS, c'était sur 16 bits. Alors même chose, on est en train de voir une saturation de cet espace d'adressage et les numéros d'AS sont en train de migrer sur 32 bits pour pouvoir représenter plus de providers que ce que l'on a actuellement. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore vu officiellement dans les réseaux, mais je n'ai pas non plus trop cherché. Mais ce qu'il faut voir, c'est que donc on va rester sur les adresses sur 16 bits. Ce qu'il faut voir, c'est que les numéros compris entre 0 et 65 000 sont des numéros officiels. Donc ce sont des numéros qui sont attribués officiellement à des ISP, à des sociétés qui font du transit ou autre. Et les numéros compris entre 65 000 et 65 535 sont des numéros privés. C'est-à-dire que vous avez le droit de l'utiliser. Par exemple, nous à Rennes, on doit utiliser le 65 001 pour... nos connexions avec notre provider. Donc on l'utilise ici pour faire nos annonces avec notre provider. Par contre, notre provider le retire quand lui va faire ses annonces. Donc il n'apparaît jamais sur l'Internet global. Donc ça, peut, ça va servir pour des petits sites qui n'ont euh, pas de transit, qui ont vraiment des configurations très simples. Et on ne donne des numéros officiels qu'aux sites qui ont euh, plusieurs... Euh, qui ont du trafic en transit et qu'il faut pouvoir euh, représenter. Alors, même chose que pour euh, toute ressource de l'Internet, eh bien, on peut utiliser une base de données qui s'appelle WIZ et qui nous permet de récupérer des informations sur le numéro de S. Donc, si vous faites, par exemple, WIZ AS 2200, eh bien, vous aurez des informations sur ce numéro de système autonome. Donc ici, je l'ai fait, vous pourrez le faire sur vos équipements aussi, et on apprend donc que ce numéro d'AS2200 est attribué à un opérateur. Cet opérateur est FR, donc en France, Renater, et on a donc une description, c'est le réseau national des télécommunications pour la technologie, l'enseignement et la recherche. Donc ça, c'est une description administrative. Et on a après la politique de Renater qui est décrite. Donc la politique de Renater, c'est-à-dire les AS auxquels il est connecté. Mais ça ne suffit pas. On l'a vu dans, dans l'exemple précédent. Ce que l'on fait également, c'est dire qu -ce que l'on va, comment on va mentir aux AS. D'abord, est-ce qu'on ment Alors par exemple, ici... On, a, euh, on va annoncer tout à cette AS. Donc on va s'annoncer soi-même tout. Et ici, par exemple, pour cela, on accepte toutes les routes. Donc là, ça veut dire que nous, on ne ment pas, on ne filtre pas, on accepte tout ce qu'on nous donne. Par contre, pour l'AS750, par exemple, on n'accepte que des informations qui proviennent de cette AS. Donc on va, de cette manière-là, décrire nos relations de voisinage pour savoir ce que l'on accepte des autres et les informations que l'on donne aux autres. Alors on peut prendre un exemple au niveau de Renater. Supposons que votre site a une donc votre site a une liaison vers les US permet à vos clients de se connecter euh, donc aux us ou aux américains de venir sur le site de vos clients donc vers les us vous allez annoncer un ensemble de préfixes qui correspond à vos clients alors maintenant supposons que vous soyez connecté à un autre opérateur et vous ayez ici simplement cette liaison pour faire des échanges entre votre trafic et le trafic des de clients de cet opérateur. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez annoncer aussi l'ensemble de vos clients, l'ensemble des préfixes que vous connectez à cet opérateur, et lui va faire de même. Et surtout pas, vous n'allez surtout pas annoncer aux US, vos clients, alors ça vous allez le faire, mais si vous rajoutez les clients de l'autre opérateur, donc on va mettre AS2, donc on est AS1, AS2. Donc si vous annoncez les clients d'AS2, bah ça veut dire que vu des US, vous acceptez du trafic pour AS2. Et vous allez ensuite envoyer ce trafic à AS2. Si vous ne le faites pas, mais que vous l'annoncez quand même, eh bien, vous êtes responsable d'un trou noir. Et ça, c'est pas bien d'être euh, responsable d'un trou noir, parce que vous coupez la connectivité de l'Internet. Donc, si vous annoncez quelque chose dans une annonce BGP, eh bien, vous êtes responsable pour le forwarder vers la destination. Donc ici, ben, je vais mentir par omission, et je ne vais pas lister vers les US les clients de l'AS2. Par contre, en interne, je vais les utiliser parce que quand je veux joindre un client de la S2, eh bien, je peux avoir une route directe. Donc ça, c'est intéressant de le faire en interne. Mais je ne le ferai pas vers l'extérieur. De même, je ne vais pas annoncer à la S2 les routes que je peux apprendre des États-Unis, parce que si je le fais, la S2 peut me prendre comme un opérateur de transit vers les États-Unis. Et si je refuse de forwarder ces paquets, eh bien, je crée un trou noir vers les États-Unis. Donc, ici, vous devez faire très attention aux routes que vous annoncez, parce que quand vous annoncez une route, vous vous engagez à router du trafic vers cette destination. Hein, je rappelle, hein, les annonces de routage prennent le chemin inverse des paquets. Donc, si je parle à un opérateur en disant, j'accepte ces préfixes, eh bien, l'opérateur pourra vous envoyer ces préfixes. Donc ici, on a les restrictions. Donc par exemple, je vais accepter n'importe quoi de ces ISP, par contre, du AS750, je n'accepte que ces routes. Donc si lui m'annonce, par exemple, des routes vers les États-Unis, eh bien, je vais les refuser, et je ne prendrai que les routes qui sont purement propres, qui appartiennent, qui viennent de cet ISP. Et par contre, ici, et vers les autres ISP ici, je vais annoncer mes routes, donc les routes qui m'appartiennent uniquement, et dans ce cas-là, j'annonce aussi les routes de l'ISP 750. Alors, ce qui est important de voir, c'est que ce format, bah, il est compréhensible par un être humain, donc vous êtes capable de lire ce texte, mais il est aussi compréhensible par une machine. En fait, ici, on a une représentation d'objets, donc vous avez un objet par exemple qui est description, qui est sur trois lignes, qui contient donc du texte libre pour décrire qui on est. On a un objet autonomous number qui va contenir le numéro d'autonomous système, on a le nom numéro de l'AS, donc AS name, qui est fait et puis on a un objet import qui nous dit les routes qu'on accepte, un objet export qui va nous dire les routes que l'on envoie vers l'extérieur. Et derrière ces objets, eh bien, on a un langage qui nous permet de décrire les routes. From, le numéro d'ARES, on accepte. Ou ici, from, on a une action où on va donner une préférence. Donc, quelle est, quelles sont les routes que l'on préfère, ou celles que l'on ne préfère pas, ainsi de suite. Et donc, on va les, les décrire suivant une certaine syntaxe. Et donc, cette syntaxe, c'est ce qu'on appelle RPSL, donc Routing Policy Specification Language qui est un moyen formalisé de représenter donc notre vision du routage. Évidemment, vous ne configurez pas un routeur directement avec ses règles, mais c'est d'une manière abstraite, indépendante des constructeurs. Donc si vous avez des routeurs Cisco, Juniper ou Linux, vous aurez une configuration différente, mais ici vous représentez d'une manière standardisée vos règles de routage. L'intérêt d'avoir cette notion, cette vision standardisée, c'est qu'après, on peut faire tourner des outils. Par exemple, j'ai dit, l'Internet, c'est quelque chose de complètement décentralisé. Vous ne gérez qu'une petite partie du réseau. Donc, peut-être qu'on va se retrouver avec une partition, c'est-à-dire qu'on a des AS qui vont s'échanger leurs informations et accepter leur route, et puis on va se retrouver à un autre endroit du réseau avec d'autres AS qui vont s'échanger des routes, mais il n'y a aucun moyen de communiquer entre les deux. Donc on veut vérifier ce genre de choses. Alors, le problème, c'est que nous, on est une petite souris, on, voit, on peut voir la configuration qui est faite à un endroit, mais on n'a pas une vision globale de ce qui se passe à l'échelon d'Internet, où on n'a pas de centralisation. Donc comment on peut faire Eh bien c'est justement grâce à cette base WIS où chaque ISP va remplir des enregistrements décrivant sa politique dans la base WIS. Alors vous pouvez avoir une base WIS en France, une base en Europe, une base WIS aux états unis etc. Où on va stocker ces objets. Et donc, de cette manière-là, eh bien on va pouvoir avoir la politique de chaque opérateur on a une vision centralisée des règles de chaque opérateur et donc on va pouvoir lancer des outils qui vont vérifier si le routage est correct, si on a du routage dans les deux sens, si on n'a pas des partitions du réseau etc. Donc on peut vérifier si les configurations sont correctes. Évidemment ça, ça n'a aucun impact technique sur le réseau. L'impact technique sur le réseau, on l'a simplement en annonçant du BGP. Mais en recentralisant l'information, on peut avoir un contrôle pour voir si le réseau fonctionne correctement. Donc vous avez des sites, comme le Router Advisory Group, donc RA.net, qui a une base WIS, qui recentralise l'ensemble des bases WIS des opérateurs, donc au point de vue des registries. Vous recherchez l'information, vous l'avez de manière centralisée, et si vous voulez, vous pouvez lancer des outils pour euh, analyser donc, euh, ces annonces. Alors on va regarder un peu comment ça marche. Alors déjà, au niveau des commandes, eh bien, on est capable de mettre des expressions régulières. C'est-à-dire, quand vous faites sous Linux, par exemple, vous faites ls étoile.txt. Donc ça vous donne tous les fichiers qui ont TXT. Mais vous pouvez faire des choses plus compliquées. Vous pouvez faire LS, euh, chapeau A, étoile TXT. Donc c'est tout ce qui commence par un A avec un certain nombre de caractères et qui se termine point, par point .txt. Donc là, on va faire la même chose. Et sur les annonces BGP, eh bien on peut dire par exemple ce qui commence par RENATER et qui se poursuit par n'importe quoi. Donc on va le représenter par cette expression régulière. Et donc, ici, j'ai essayé de représenter les différents partenaires de RENATER que l'on a ici en regardant les annonces BGP. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, on voit qu'on a différents types d'opérateurs. Vous avez par exemple, Cable On Wireless, Level 3 qui sont ce qu'on appelle des Tier One, cest c'est-à-dire des opérateurs qui vont vous offrir une connectivité mondiale et qui vont vous permettre de transporter l'information n'importe où sur Terre euh, vers n'importe quel autre réseau. Donc on a ce type de, de connexion. On en a un autre, donc Cable Wireless et Level 3 seront surtout utilisés pour transporter du trafic commercial donc du trafic vers euh, des sites, euh, je ne sais pas si .com, .com ou autre, eh bien on pourra utiliser ces opérateurs pour connecter Renater avec des sites commerciaux américains. On a Géant, donc Géant c'est l'équivalent de Renater à l'échelon européen, donc c'est le réseau européen de, de la recherche. Donc, quand vous allez sur un autre site, une autre université européenne, eh bien, votre trafic passera par géant. Si vous voulez aller aux États-Unis, par exemple, sur une université américaine, eh bien là, on ne va pas utiliser Cable Awareness ou Level 3. Ce qu'on va privilégier, c'est rester dans le monde académique, donc passer de par géant, et ensuite utiliser les ressources internationales de, de géants pour aller vers les États-Unis. Alors après, on a d'autres euh, sites. Alors, je ne sais pas si on peut les voir. Donc, euh, vous avez Akamai. Akamai, c'est un cas un peu particulier. C'est ce qu'on appelle, c'est un CDN. Donc, Content Delivery Network. C'est-à-dire que, derrière le réseau Akamai, vous allez avoir des serveurs que vous pouvez aller chercher, sur lesquels vous pouvez aller chercher des contenus comme le monde.fr ou autre. Et en fait, vous avez... Une traduction, donc quand vous tapez lemonde.fr, vous allez en fait aller sur un serveur DNS d'Akamai qui va vous redonner un autre nom et ce nom va correspondre à un vrai serveur qui contient la, les pages web du journal du monde mais qui se trouve près de votre opérateur. Et donc, grâce à ça, vous allez accéder à l'information beaucoup plus vite. Et ça va permettre au monde.fr, au lieu d'avoir un seul serveur où la Terre entière irait chercher l'information, de répartir sur la France, de répartir dans le monde, des serveurs qui vont vous donner accès au contenu. Donc ça permet de mieux distribuer l'information sur, euh, sur la planète. Donc vous aurez euh, l'année prochaine donc une présentation qui vous montrera un peu comment marche euh, ce genre de, de service, et vous verrez qu'on peut même avoir des traders, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs CDN, Akamai et d'autres, même des, des réseaux d'opérateurs, donc euh, ça c'est une grande mode en ce moment, Des ISP genre Orange ou autres, déploient très près des usagers des serveurs de contenu, et donc vous allez pouvoir choisir quel réseau de distribution, vous allez utiliser pour avoir la, les meilleurs temps de réponse. Et donc, vous aurez une présentation de, de ce genre de choses. Donc, je ne rentre pas dans, dans les détails, mais ici, vous voyez qu'on voit un opérateur un peu particulier qui n'est pas vraiment un ISP, mais qui est quelqu'un qui fournit du contenu. Et ça, ce sont des choses qui sont de plus en plus fréquentes au niveau de l'évolution de l'Internet. Il y a quelques années, les opérateurs ne piraient ne s'interconnecter qu'avec d'autres opérateurs, et de plus en plus, vous voyez apparaître des, des, des réseaux qui servent à distribuer des contenus, comme le réseau de Google, le réseau d'Akamai, etc., etc. Donc ces réseaux prennent de plus en plus de, de place euh, au niveau de l'Internet. Mais le fonctionnement autour de BGP reste le même. Alors la DNS route, bah, c'est simplement le site qui va vous permettre d'accéder aux racines du, du DNS, donc qui sont euh, multi, euh, qui sont unicastés euh, dans le monde. Donc ici, Renater va accepter tout ce qui se termine par Renater. C'est-à-dire que si j'ai des sites, par exemple des universités en France, qui ont leur propre numéro d'AS et qui se connectent à Renater, eh bien, je vais accepter leur annonce. Par exemple. L'INRIA a son numéro d'AS, Télécom Paris a son numéro d'AS, ils sont connectés à RENATER et donc RENATER va accepter leur annonce. Nous on n'a pas de chance, on a un numéro d'AS privé, donc on se connecte à RENATER avec un numéro d'AS privé, mais RENATER le retire et donc vu de l'extérieur, c'est comme si on était dans RENATER. Donc notre AS n'apparaîtra pas à l'échelon international. Ensuite, on va avoir un autre endroit qui est un peu bizarre. On verra par la suite comment ça marche. Mais en gros, c'est un ensemble d'opérateurs qui ne sont pas Cable and Wireless ou Level 3, mais par exemple des opérateurs français, euh, par exemple Free, free Orange ou autres, qui veulent échanger du trafic avec Renater. Et donc, il va y avoir des endroits spéciaux qu'on appelle des GIX, des Global Interchange, qui sont des lieux où les opérateurs s'échangent le trafic. Et donc là, on accepte des routes aussi venant de ces euh, de ces lieux d'interéchange. Ensuite, eh bien, on a les autres qui vont donc dire les routes que, que l'on accepte. Dans notre sens, donc ici, ce sont les sites qui vont annoncer leur route. Donc on accepte toutes leurs routes et on va les euh, réinjecter dans, dans Renater. Donc voilà, ça c'est une, euh, une possibilité. Donc vous avez ces, cette topologie. Maintenant on peut s'amuser par exemple avec des outils. Alors vous pourrez le faire euh, chez vous. Vous avez donc des outils de trace route améliorés. Donc je vous donne la, la commande pour, euh, pour la voir. Et donc, grâce à ces outils, hein, je vous rappelle le, le fonctionnement de Traceroute. Quand on fait un Traceroute, on envoie un paquet avec un TTL ou un hop limit, mettons, de 3. On va traverser trois routeurs qui vont le décrémenter. Et le dernier routeur va renvoyer un message ICMP pour nous dire, le paquet a été jeté. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on faisait ben, on regardait l'entête IP de ce paquet ICMP, et on avait l'adresse IP du routeur. On utilise l'adresse IP du routeur, on appelle le DNS, et le DNS, reverse, nous donne le nom du routeur. Et donc si l'ISP a bien fait les choses, le nom du routeur va nous aider pour trouver le nom de l'ISP, pour trouver par exemple la localisation. Ce qu'on peut faire aussi, c'est comme on a l'adresse IP, eh bien, on peut interroger un serveur, comme par exemple uiz.era.net, pour avoir le numéro d'AS qui correspond à cette adresse IP. Et donc de cette manière-là, on va être capable de regrouper un certain nombre de routeurs et se dire « Ces routeurs appartiennent au même numéro d'AS ». Alors le nom du DNS peut nous aider, mais ici on a une information qui est beaucoup plus fiable via la base WIS. Donc on va le faire, hein, pas en vrai, mais on va le regarder sur un exemple. Et donc là on a fait un trace route vers une université en Corée. Donc comment on voit que c'est en Corée bah, ça, se, ça se termine par KR et AC nous indique que c'est le réseau académique coréen. Donc, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, normalement, ce trafic-là va pas partir par Cable or wireless ou Level 3, mais va partir par Géant, parce que c'est Géant qui sert pour l'interconnexion académique. On va voir si c'est vrai. Donc, je fais mon trace route, et je rajoute l'option tire A pour avoir le numéro d'AS. Alors, Première ligne, donc on arrive sur un routeur de Télécom Bretagne, donc adresse IP appartenant à Télécom Bretagne, 192, 108, 119, 190. Mais que nous dit le numéro d'AS C'est que ça appartient à RENATER. Donc là, on voit dans les tables que ce numéro est vu comme un numéro RENATER. Ensuite, on a un routeur qui est muet, donc qui ne nous répond pas, donc on a des étoiles à la place, et ensuite on arrive dans le réseau de RENATER. Là c'est un exemple intéressant, parce que le réseau de RENATER, on voit qu'il s'agit d'un réseau MPLS, et comme je vous l'ai dit ce matin, quand on recopie en l'entrée du, du réseau RENATER, donc le time to live du paquet IPV4, dans, l dans le label, dans le chunk, donc dans les 32 bits que l'on met au niveau de MPLS, et à chaque fois qu'on traverse un routeur MPLS, un LSR, eh bien, le time to leave au niveau MPLS est décrémenté. Et quand il arrive à zéro, eh bien, on reçoit un message ICMP contenant les labels. Donc, c'est ce que l'on voit ici. Donc, on a eu un label, donc on a eu deux MPLS, on était en MPLS ici, et on avait le label 227, et on avait, au niveau de la qualité de service, on était euh, donc euh, avec la valeur zéro. Donc de cette manière-là, on voit le deuxième routeur de RENATER, donc qui appartient donc toujours à la S2200 et ici donc on a l'autre label qui était utilisé. Oui. Alors non, a priori, ça peut être soit le, le niveau 2 ici le 2 parce que nous on n'est pas dans la zone. Donc c'est pas notre En gros, ce que l'on a ici si on le représente au niveau d'AS, on a l'AS de Télécom Bretagne qui est un AS privé, mettons AS 65001. Donc ici on a le routeur de bordure qui est 190. D'accord Ensuite on arrive sur le réseau de Renater et on arrive sur le routeur qui ne veut pas donner son identité. Donc c'est plutôt lui qui est donc un PE pour Renater et qui joue aussi pour MPLS le rôle de Label Edge Router, qui va donc trouver le label, donc qui était ici euh, donc 227, pour l'envoyer vers Paris. Et donc, ce routeur-là n'a pas répondu. Ensuite, c'est ce LSR qui répond en me renvoyant donc le message et en me renvoyant donc le label utilisé dans le réseau de Renater. Ainsi de suite, donc on arrive à Paris, donc AS2200. Donc on voit que toute cette partie-là, c'est AS2200, donc c'est la S de Renater. Ensuite on continue, donc RENATER, ensuite l'interface avec Géant, alors ce routeur là, RENATER, Géant, doit être à Paris, donc doit être juste à côté de celui de RENATER, mais en gros ici, un peu comme dans notre exemple, ce routeur là est à Télécom Bretagne, celui là est à RENATER, mais on a quelques mètres ou quelques centaines de mètres à parcourir, Ils peuvent être même dans la même pièce. Mais Marc Fradin peut se connecter sur cet équipement, mais ne peut pas se connecter sur cet équipement. Donc la sécurité se fait en séparant, physiquement, en mettant deux machines différentes, où chaque administrateur peut se, se connecter. Donc là, pareil, donc un administrateur de renataire peut se connecter sur les routeurs 3, 4 et 5, par contre ne peut pas se connecter sur le routeur 6. Et le routeur 6... Vous voyez, le temps, par contre, on est à 7 millisecondes, on se retrouve aussi à 7 millisecondes ici, donc on n'a pas parcouru une distance très grande. Mais là, on rentre dans le réseau géant. Donc géant, on va à Londres, à Amsterdam, et à Amsterdam, on s'interconnecte et on passe sur le réseau américain. Donc là, on arrive sur le réseau universitaire américain, qui s'appelle, donc géant, c'est l'européen, Internet 2, c'est le réseau américain. Donc ici, vous voyez, au niveau des délais, 14 millisecondes pour aller à Londres, puis 22 pour aller à Amsterdam, c'est correct. Et après, qu'est-ce qu'on voit On a un saut à 100 millisecondes. Donc ça veut dire qu'ici, on a traversé les US. On a traversé l'Atlantique, pardon. On arrive aux US. Là, on arrive à New York, Chicago. Alors Chicago, c'est le... Point central du réseau américain. Alors ça, c'est un réseau qui s'appelle le Startup, le robinet étoilé. Donc qui a été défini parce que les Américains en avaient marre, parce que les Asiatiques piraient avec la côte ouest, les Européens piraient avec la côte est, et eux payaient le transit entre l'est et l'ouest. Donc pour éviter ça, ils ont mis quelque chose au centre des états unis donc à Chicago, où les Européens viennent pirer, où les Asiatiques vont pirer. Et donc comme ça, ils n'ont plus à payer de ressources spécifiques pour ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de, de numéro d'AS ici. On est vraiment sur de l'interco entre New York et Chicago ici pour arriver aux startups. Et ensuite... On traverse les États-Unis. Et on, va, on arrive, donc ici, on est toujours aux États-Unis, hein, 188 millisecondes, donc on doit être ici au niveau de la côte ouest. Et après, on passe à 300 millisecondes. Donc là, on a traversé le Pacifique. On arrive dans un réseau coréen. Et derrière, on arrive dans le réseau de l'université, donc KAIST, YCU. Donc, dans KAIST qui euh, gère donc le, le site. Donc ici, on a le numéro d'AS correspondant. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de, de ça C'est qu'on a traversé 18 routeurs, mais en termes d'AS, on en a traversé euh, 4 ou 5 si on, on arrivait à identifier donc, Internet 2 au milieu. Ce n'est pas le cas, juste comme j'ai expliqué, à cause du peering. Mais donc, on a... Donc un nombre réduit d'AS, comparé donc au nombre de routeurs que, que l'on va traverser. Donc le nombre d'AS, c'est généralement autour de 5 ou 6, mais c'est généralement pas plus. Donc voilà, ça c'est pour euh, la, la partie un peu au numéro des AS. Donc maintenant ce qu'on va faire, bah, c'est étudier ce, ce protocole donc qui est BGP, donc Border Gateway Protocol, qui est un, un protocole qui euh, a eu pas mal de temps, a eu pas mal à évoluer, a, beaucoup de, a eu beaucoup de difficultés à évoluer. Alors je ne sais plus si je vais vous raconter l'anecdote, mais euh, quand on a voulu faire l'IPV6 sur BGP, on a voulu faire une version 5 de, de BGP, et ça a été refusé par un grand constructeur américain, qui a dit que le passage de la version 3 BGP donc avant SideR, à la version 4, avec SideR avait été très compliqué pour les ISP et qu'ils ne voulaient surtout pas changer de numéro de version. Donc on avait utilisé au début d'IPv6 un protocole qui s'appelait BGP4+, et qui permettait de transporter des, des annonces IPv6. Alors c'était dur de faire évoluer le protocole, parce qu'à chaque fois il fallait redéfinir de nouvelles fonctionnalités si on avait... Quelque chose à annoncer dans le réseau. Alors ce qui fait que BGP4, on a une vision, donc, on a développé une version incrémentale, une gestion incrémentale qui permet de passer en douceur de BGP4 à un protocole qu'on appelle MPBGP, donc multiprotocole BGP, donc le MP n'a rien à voir avec MPLS, mais c'est simplement pour dire que le nouveau BGP qui a été conçu est beaucoup plus souple et permet de transporter beaucoup plus d'informations. On peut gérer IPv6, on peut gérer MPLS, donc ce qu'on ne pouvait pas faire dans la version de base, on peut gérer aussi le multicast, et on peut gérer surtout les VPN, et on verra donc à la fin du cours comment on peut faire avec, euh, avec les VPN. Donc on va regarder comment cette transition douce peut se faire entre les et deux versions, et maintenant, donc normalement, vous ne faites plus que du MP euh, BGP. Alors on reviendra peut-être aussi sur ce que vous avez fait en TP, pour euh, faire le lien entre les deux. Ensuite, d'un point de vue protocolaire, bah, BGP, c'est tout bête, c'est une connexion TCP entre deux machines. Donc qui dit connexion TCP, dit qu'on n'a pas le droit à multicast. C'est assez bizarre. Tous les protocoles que vous aviez vus avant, RIP, OSPF, ou même LDP, sont basés sur du multicast pour découvrir les voisins. Là, on ne veut pas découvrir les voisins, surtout pas. On veut parler qu'avec des gens qu'on connaît, ou des routeurs que les administrateurs connaissent. Il est hors de question, par exemple, que vous parliez avec un routeur BGP depuis votre machine. Parce que s'il y a des erreurs de configuration dans le routeur de l'opérateur, vous pourriez injecter des préfixes dans l'internet et peut-être devenir propriétaire de ces préfixes. Donc ça, on veut surtout l'éviter. Donc deux routeurs BGP ne parleront que si ils ont on a été configuré. Vous avez configuré l'un pour parler avec l'autre et l'autre pour accepter de parler avec l'un. Donc il va y avoir à chaque fois un double check, une double euh, euh, vérification. Je dis que je parle à un tel, et un tel va vérifier s'il a le droit de parler avec moi. Et si les deux sont bons, vous allez pouvoir échanger de l'information. S'il y en a un qui n'accepte pas, eh bien il n'y aura pas possibilité d'échanger de l'information. Donc là, comme on n'a pas de multicast, eh bien, on va utiliser TCP. Parce que TCP a un avantage énorme c'est que quand on perd des paquets, bah, TCP, il corrige cette perte de paquets. Alors comme BGP va être un, un protocole incrémental, on va lui dire ajoute ce préfixe ou retire ce préfixe, bah, si on perdait des paquets, bah, on risquerait de perdre ces informations et garder longtemps un préfixe qui n'existe pas. Donc en utilisant TCP, on est sûr que la communication entre les deux va être fiable. Alors ensuite, bah, le protocole lui-même, bah, le protocole lui-même, il fait rien ou presque. On a une phase d'open, donc un échange de messages. Donc on ouvre la connexion TCP. C'est l'un des deux qui, qui l'ouvre. Et ensuite, on va envoyer deux messages, chaque côté open, dans lequel, dans la version 4, on va juste se mettre d'accord sur les numéros d'AS. Donc ça veut dire qu'on va accepter, nous on va dire je m'appelle un tel, voilà mon adresse IP, je suis dans tel numéro d'AS. Et le routeur en face doit accepter mon nom et mon numéro d'AS. Donc là, le contrôle se fait sur deux, deux éléments. Avec, MPBG, avec, IPV, avec BGP4 on ne peut faire que l'IPV4 standard, donc il n'y a rien d'autre à faire. Par contre quand on passe dans MPBGP, eh bien, on va décrire nos possibilités. Je suis un routeur qui sait faire du multicast. je suis un routeur qui sait faire du IPv6, je, sais, je suis un routeur qui fait du MPLS. Donc on va décrire ces fonctions et l'autre va accepter ou non telle cette fonction. Si le routeur en face ne connaît pas IPv6 ou n'est pas configuré pour IPv6, eh bien, il refusera la fonction IPv6. Si par contre les deux sont configurés pour accepter IPv6, eh bien, on pourra échanger des préfixes IPv6. Donc ça, c'est la phase d'ouverture, qui est relativement simple. Après, bah, le seul truc que l'on a, le seul message vraiment important, c'est « update ». Et « update bah, », ça va permettre de synchroniser des bases de données, un peu comme on avait fait avec euh, OSPF, mais d'une manière beaucoup plus simple. On va simplement dire « tu rajoutes ce préfixe ou tu le retires de ta base ». Donc on fait « on rajoute ou on supprime de l'information ». Quand on l'ajoute, eh on va aussi mettre des attributs. Et ces attributs vont permettre au protocole BGP de fonctionner. Si on retire, bah on retire tout simplement, sans, euh, sans dire... Sans, et donc on retire en même temps les attributs. On va avoir d'autres messages qui sont un message d'erreur, si vous envoyez des paquets mal formés, ou ce genre de choses. Donc vous pouvez avoir des messages d'erreur. Et puis comme on est sur des updates, et les updates, bah, on peut être pendant de très longs moments sans recevoir d'informations. Eh bien, on a des messages Keep Alive, qui sont émis périodiquement pour voir si le routeur d'en face est toujours vivant. Parce que si le routeur d'en face est mort, il va rien nous envoyer. Mais surtout, nous, si on lui envoie des paquets, bah, les paquets vont disparaître et il y a création de trous noirs. Donc, on a ces espèces de ping réguliers, qui vont permettre donc aux routeurs de montrer qu'ils sont toujours actifs. Alors, si on regarde tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et ça, ça se complique un peu, on va se retrouver avec plusieurs plans. Donc ce qu'on a, ce que j'avais dessiné au tableau tout à l'heure, ben on le revoit ici, où on va avoir notre réseau, qui est composé donc de préfixes PE, donc Provider Edge, qui sont les préfixes qui vont pouvoir parler avec, euh, ce sont les routeurs, pardon, qui vont pouvoir parler avec les équipements qui sont à notre AS. Et on a les routeurs P qui sont vraiment au cœur de réseau et qui ne parlent qu'avec des équipements de l'opérateur. Donc nous, on va faire des connexions BGP entre le PE et un autre PE d'un autre opérateur ou d'un client. Alors, donc ça c'est le vue de l'extérieur, mais comme je l'ai dit tout à l'heure ou ce matin, BGP c'est un protocole atomique, c'est-à-dire que vous avez, on voit un AS et on a l'impression que c'est sur cet AS que BGP tourne, c'est pas sur un routeur particulier ou un bout de routeur, c'est tous les équipements doivent avoir la même information. Donc on va être obligé de les synchroniser et donc, on va avoir aussi des connexions BGP entre les routeurs PE en interne. Alors, c'est là où ça devient un peu compliqué, parce qu'on va définir donc deux notions de BGP. On va avoir ce qu'on appelle le external BGP. Donc, external BGP, c'est entre deux routeurs d'ISP différents, donc deux routeurs qui ont des numéros d'AS différents, par contre, d'un point de vue IP, on a donc un routeur PE qui appartient à la SX, un routeur PE qui appartient à la SY, et là on va avoir une liaison entre les deux. Donc cette liaison va avoir un préfixe. Et donc, les routeurs ici vont partager le même préfixe, mais ils ne vont pas avoir le même numéro d'AS. Par contre, quand je suis en interne, eh bien, ces deux PE vont partager le même numéro d'AS, donc ASY. Par contre, on a des routeurs P au milieu. Et donc, celui-là va avoir, et ces deux-là vont avoir des préfixes différents. Donc, qu'est-ce que c'est que donc ces notions-là C'est ces connexions BGP qui vont partager le même numéro d'AS, mais peuvent être avec des préfixes différents. C'est ce qu'on va appeler le IBGP, donc BGP interne. Et, donc, ce qui est important de voir... Et vous avez ici une connexion TCP entre ces deux routeurs. Donc, entre ces deux PE. Et les routeurs P qui sont au milieu voient passer des paquets. Donc, le but des routeurs ici, c'est de forwarder les paquets, donc d'offrir une connectivité entre les routeurs de PE. Par contre, là, c'est du pur forwarding. C'est-à-dire que L'annonce de routage qui est faite au niveau BGP n'est pas vue par le routeur P. Le routeur P ne peut pas analyser. C'est comme si vous aviez une session Telnet ou une session SSH entre ces deux équipements. Donc c'est une connexion applicative. Et ici, on fait que du re le relayage de niveau 3. Donc ces routeurs P ici ne sont pas au courant des préfixes extérieurs. Ils ne font que véhiculer l'information sans l'analyser. Donc si vous avez par exemple un préfixe epsilon dans la SX. Vous annoncez ce préfixe epsilon via BGP au PE de la SY. Donc lui va être au courant de l'existence d'epsilon. Il va faire une connexion TCP et donc va l'annoncer à l'autre PE de la SY. Donc, les PE vont être au courant de ce préfixe. Par contre, les routeurs P, ici, ne seront pas au courant du préfixe. Donc, comment on fait pour les rendre, pour les mettre au courant Eh bien, on utilise notre IGP. Et donc, là, on l'avait vu d'avion, on revoit en 3D. Donc, si vous avez un préfixe, donc ici, alpha... On va utiliser IBGP pour l'annoncer à l'ensemble des PE. Et on va utiliser BGP, euh, l'IGP pour l'annoncer à tous les routeurs du domaine. Donc comme une route externe. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est réinjecter cette route externe au niveau de l'IGP dans BGP. Parce que là, on perd tous les attributs. Par contre, quand on reste au niveau des connexions TCP, au niveau BGP, eh bien là, on transporte les attributs liés au préfixe alpha et donc on n'a pas de perte d'attributs. Donc on se retrouve avec deux RIB et une FIB. Donc une FIB, Forwarding Information Base, qui va être vraiment l'élément qui va nous permettre de router vers alpha. Mais cette information-là va être extraite de la RIB de votre IGP et on a une autre, informe, une autre base de données de routage qui est liée à BGP. Donc on va se retrouver avec trois plans d'information différents qui ont intérêt d'être cohérents pour que ça marche. Alors si vous trouvez ça horrible, eh bien quand on rajoutera MPLS, on aura encore un plan supplémentaire dans le, dans le schéma. donc voilà un peu l'idée de BGP donc on va maintenant regarder plus en détail et revoir euh, ces concepts sur, euh, sur des exemples un peu plus précis donc déjà ça, ça doit vous rappeler des choses des souvenirs donc c'est ce que vous avez fait quand vous étiez en TP pour vous connecter. Donc qu'est-ce que donc là on est sur un routeur Cisco. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant ça est que ça, à votre avis Est-ce que c'est une connexion EBGP ou IBGP I E marqué, d'accord. Alors, vous avez la solution. Vous. Donc Ici, on est en, IBG, euh, en EBGP. Pourquoi Parce que les numéros d'AS, donc ici, quand je fais routeur BGP, je mets après mon numéro d'AS. Et je spécifie, je vais parler avec un voisin donc voilà l'adresse IP et voilà le numéro d'AS de ce voisin. Donc là, ce que l'on voit, c'est que les numéros d'AS sont différents. Et donc, comme les numéros d'AS sont différents, eh bien, on est forcément dans le cas de EBGP. On est dans IBGP quand les numéros d'AS sont les mêmes. Alors, dernier concept, et puis après, on va faire une pause, parce que je pense que la, la digestion du repas de Noël est peut-être un peu difficile, surtout avec BGP, ça aide pas. Donc, on va regarder un dernier concept avant d'avoir tout pour euh, comprendre BGP. C'est la notion de loopback adresse. Donc ça, je ne sais pas si vous l'avez fait dans le... Je crois que c'est dans le prochain TP où vous êtes avec des VPN où on, là, on va définir des adresses de loopback. En gros, le premier est le suivant. Vous avez vu dans le fichier de configuration précédent, que je dois mettre, ben je l'ai marqué ici, routeur BGP, donc là je suis en IBGP, parce que j'ai le même numéro d'AS entre les deux. Donc 1, 2, 3, 4. Et je mets, je dis, je vais donc sur le routeur, sur ce routeur, je configure en disant, je veux parler avec delta 1, qui est dans le même AS que moi. Alors, le problème, c'est le jour où, par exemple, Delta1 tombe en panne. Donc, vous avez cette interface qui lâche. qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vous n'allez plus pouvoir envoyer vos paquets à Delta1, parce que cette interface est tombée. Donc, vous devez revenir sur votre routeur pour le reconfigurer, pour lui dire que vous allez parler à, à bêta 1. Donc ça, c'est un peu casse-pied, parce que ça réveille l'administrateur en plein milieu de la nuit. Parce qu'au niveau IGP, tout a bien marché. Mais comme au niveau de BGP, on est hyper parano, bah, ça ne marche pas, parce que notre machine, elle a plusieurs identifiants. Et si on change d'identifiant, bah, il faut reconfigurer les sessions BGP. Et ça, notre administrateur système, il n'aime pas. Parce qu'il aime bien dormir la nuit et pour ces petits détails-là, ça va ça va l'énerver. Alors, comment on va faire Comment on résout le problème Eh bien, on prend un, un plan, une partie de notre plan d'adressage et on va définir ce qu'on appelle des adresses de loopback. Et donc, là, par exemple, j'ai pris un pouls du plan d'adressage, donc le préfixe epsilon, et je définis donc l'adresse epsilon 1, l'adresse epsilon 2, et je vais injecter dans mon IGP ces adresses. C'est-à-dire qu'au niveau de mon IGP, j'injecte des slash 32. Qui vont devenir l'identifiant du routeur, l'adresse du routeur. Plus l'adresse de l'interface, mais l'adresse du routeur. Et donc au niveau de mes tables de routage, je vais avoir, pour joindre Epsilon 2, je dois envoyer par exemple à, à ce routeur. Et donc, de cette manière-là, si j'ai une interface qui tombe, eh bien, mon IGP va me permettre de retrouver une autre route pour rejoindre Epsilon 2. Et quelle que soit la route, mon routeur s'appellera toujours de la même manière. Et donc, là, c'est un avantage parce que je n'ai plus qu'une seule adresse à retenir pour mon routeur. Et quelle que soit la route prise par le paquet... Eh bien, on est toujours au niveau de ma configuration. Bon, alors là, je me suis trompé. Mais on est toujours avec Epsilon 2 au niveau de la configuration. Donc, l'IGP nous sauve, reconfigure le réseau. Et on a une stabilité au niveau de la configuration BGP. Donc, euh, en janvier, quand vous ferez donc, le TP euh, MPLS, on, commencera, on configurera donc, des adresses de loopback et vous verrez dans l'étape de routage de votre IGP, donc des slash 32, donc des adresses de machines et pas uniquement des préfixes. Donc voilà pour le, le loopback, donc je vous propose de faire une petite pause et après donc de regarder les attributs de, de BGP.